Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de cette série euh, sur le graphisme alternatif, donc mon mémoire de fin d'année. On va aborder à présent ma quatrième grande partie consacrée aux expérimentations. Dans ma pratique personnelle et professionnelle, j'utilise peut-être une dizaine de logiciels Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign pour respectivement le photomontage, le dessin vectoriel et la mise en page. Pour la 3D, j'ai commencé avec Cinema 4D, appris avec une formation en classe par mon professeur, mais je me suis tourné depuis un an sur Blender qui est open source, suite à la découverte que beaucoup d'offres d'emploi demandaient cet outil et qu'il est gratuit. J'utilise Reality Capture pour la photogrammétrie, également appris à l'école et disponible seulement sur Windows. Tous ces logiciels sont ceux que j'utilise de manière professionnelle et personnelle dans le cadre de mes productions graphiques, mais je me suis fait la remarque que dans mon utilisation de la vie quotidienne, j'ai commencé à avoir une démarche d'utilisation d'applications alternatives pour faire suite à une formation en ligne sur l'open source intelligence. La pratique de l'OSINT, euh, l'open source intelligence, consiste à rechercher de l'information à partir de sources ouvertes sur les réseaux. En adoptant cette démarche dans sa vie numérique, on peut essayer de privilégier l'utilisation de logiciels open source et de remplacer certains outils fermés par des alternatives open source, comme utiliser Brave, un navigateur open source, au lieu de Google Chrome ou recourir à des moteurs de recherche qui respectent la vie privée comme Quant plutôt que Google. C'est une démarche que j'avais dans ma pratique personnelle mais que je n'avais pas pour le moment étendue vers ma pratique de travail. J'ai alors commencé à réfléchir à, tout, à trouver des équivalents ouverts aux logiciels que j'utilise afin d'être dans une démarche d'indépendance envers ces ressources fermées dans le cadre de mes productions graphiques. Voilà ce qui nous amène à mon premier grand point, le graphisme libre. J'ai donc pris la décision de commencer à travailler avec des logiciels libres et open source. J'ai commencé avec Inkscape, je connaissais de nom mais sans plus. Selon Wikipédia, Inkscape est un logiciel de dessin vectoriel libre, multiplateforme. Il est disponible sur Windows, macOS et Linux. Actuellement, je fais mes covers d'épisodes sur Illustrator. Le format est de 1080 x 1080 pixels et j'exporte un fichier PNG de 72 dpi. La démarche est relativement simple, donc je ne m'inquiète pas et je sens que je vais pouvoir passer à un autre logiciel sans trop de soucis. La première démarche a été de voir si je pouvais ouvrir mes fichiers Illustrator, c'est-à-dire des points AI, afin de retrouver mes calques de texte, mon logo et de ne pas avoir à tout recommencer. Et malheureusement, non, cette extension ne fonctionne pas sur Inkscape, mais je trouve un tuto sur YouTube qui explique une solution. Il faut enregistrer le document dans le format SVG, cet encodage peut être ouvert sur les deux logiciels. Mon impression a été assez étrange au début. Je reconnaissais certaines icônes, telles que les calques, les textes, etc. J'ai eu la, la sensation d'être dans la cuisine de quelqu'un. Je sais ce que je cherche et ce que je suis prêt à trouver. Et pourtant, je dois ouvrir tous les placards afin de savoir où sont placés les éléments. J'ai essayé d'exporter ce document dans le format PNG et la démarche était différente d'illustrator. Je ne comprenais pas au début, j'ai cherché un tuto sur YouTube, et j'ai pu trouver l'explication qui se tient dans le fait que la fenêtre d'export ne s'ouvre pas dans une nouvelle fenêtre, mais s'ajoute aux onglets déjà ouverts. Les logiciels Inkscape et Illustrator sont tous deux destinés au dessin vectoriel, mais leur interface diffère. Inkscape, qui est un logiciel open source, a une interface plus simple et intuitive, mais moins moderne que celle d'Illustrator. D'un autre côté, Illustrator a une interface plus avancée et professionnelle, mais elle peut être plus difficile à maîtriser pour les débutants. L'utilisation d'Inkscape pour la création de couvertures pour des vidéos sur Spotify était satisfaisante. Cependant, j'ai été confronté à des difficultés pour adapter les formats de couverture aux dimensions requises pour les miniatures de YouTube, qui sont généralement dans la dimension 1920 x 1080 pixels, en format 16 neuvième. Pour remédier à cela, j'ai choisi d'utiliser Illustrator car cela m'a permis de réaliser ces tâches plus rapidement et efficacement. Dans ce mémoire, j'ai utilisé Google Doc, qui fait partie de la suite bureautique en ligne Workspace, enseignement G Suite de Google, pour la majorité de l'écriture. Google Doc est un service que j'utilise depuis le collège pour la rédaction de devoirs et leur partage avec mes professeurs. L'une des principales caractéristiques de ce système est qu'il est basé sur le cloud, ce qui permet d'ouvrir et de modifier des documents depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. En outre, Google Docs offre une grande compatibilité avec différents formats tels que le .doc, le format utilisé par Microsoft Word de la suite Office, ou l'export en PDF. Plus récemment, j'ai décidé d'utiliser une alternative open source à Google Docs appelée OnlyOffice. OnlyOffice est une suite bureautique en ligne sous licence libre développée par la société anonyme Letton Ascensio System SIA. J'ai choisi cette option car elle me permet de continuer à utiliser un système de traitement de texte basé sur le cloud, ce qui me permet d'écrire depuis n'importe où et parce que l'inconvénient de LibreOffice, une autre suite bureautique open source et gratuite, est qu'elle ne fonctionne actuellement que localement étant donné que LibreOffice Online est temporairement arrêté. L'interface d'OnlyOffice est similaire à celle de Google Docs qui elle-même est inspirée de celle de Microsoft Word. Cette similarité facilite la transition et j'apprécie le fait qu'OnlyOffice propose un mode sombre qui était absent sur Google Docs pour ordinateur mais disponible sur mobile. Cependant, j'ai eu un peu de difficulté à trouver comment changer la langue de mon document qui était réglé sur l'anglais par défaut, mais j'ai finalement trouvé la solution en consultant le site web d'OnlyOffice. J'ai également remarqué que le service offre de nombreuses extensions intégrées qui sont très utiles, comme les outils de recherche de synonymes et de comptage de mots, sans avoir besoin de me connecter ou de relier mon adresse mail, contrairement à Google Doc, où les extensions nécessitent de relier mon adresse mail au service de Google. Cependant, j'ai perdu l'accès à mes commentaires de texte qui me permettaient de noter les liens vers les articles et les sources d'informations, ce qui nécessite un peu plus de temps pour les saisir manuellement sur OnlyOffice. Enfin, j'ai également remarqué que la combinaison de touches clavier pour coller du texte brut, c'est-à-dire Command-Shift-V sur un Mac, n'est pas disponible sur OnlyOffice. Au cours de cette expérience d'utilisation de la bureautique open source OnlyOffice, j'ai été impressionné par les fonctionnalités proposées par le logiciel, notamment en termes de compatibilité avec différents formats de fichiers et de disponibilité d'extensions intégrées. Cependant, pour évaluer pleinement la qualité et l'utilisabilité de OnlyOffice, il est important de tester les fonctions d'édition collaborative proposées par le logiciel. Il est important de déterminer si l'expérience de travail collaboratif facile à utiliser et ergonomique, et de savoir si les utilisateurs doivent s'enregistrer pour pouvoir modifier un document ou s'ils peuvent le faire directement. Cela permettra d'établir une comparaison avec les solutions de traitement de texte en ligne concurrentes et de déterminer si OnlyOffice est une option viable pour les projets de collaboration en équipe. Et je me suis retrouvé confronté à une situation particulière où je me suis rendu compte que j'étais incapable de me connecter en ligne. Cette expérience a suscité en moi un sentiment de peur car j'ai réalisé que même lorsque je suis libre d'une plateforme, je suis encore relativement dépendant d'une autre. Cependant il s'est avéré que cette peur était infondée car j'ai réalisé que j'avais simplement commis une erreur en utilisant le mauvais lien de connexion, j'étais sur le lien de la suite professionnelle et non personnelle. Nous arrivons maintenant à ma deuxième sous-partie consacrée aux plateformes de diffusion. Effectivement, en parallèle, j'ai également cherché des alternatives à YouTube en raison de la nécessité de ne pas être entièrement dépendant de cette plateforme. J'ai découvert Peertube, créé en 2015 par un utilisateur appelé Chocoboz, qui est une plateforme de partage de vidéos en peer-to-peer, -peer, un système de communication informatique qui permet à plusieurs ordinateurs de se connecter et de partager des informations sans avoir besoin d'un serveur central. Il s'agit d'un projet open source qui a connu une croissance considérable comptant près de 80 000 utilisateurs chaque mois et offrant un accès à environ 360 000 vidéos avec un total de 18 millions de vues. Le projet a également été mis en évidence en 2018 lorsque des chaînes YouTube ont été bloquées pour des raisons de violation de copyright, incitant certaines chaînes à utiliser PeerTube comme alternative. Dans le no, nous pouvions trouver plusieurs chaînes de projets open source telles que la chaîne de la fondation Blender ainsi que le projet OpenCourseWare du MIT. Les vidéos sont stockées sur des serveurs indépendants et partagées entre utilisateurs plutôt que stockées sur un serveur central. Les utilisateurs peuvent créer leur propre instance de PeerTube et partager des vidéos avec d'autres utilisateurs qui ont également installé PeerTube. Les vidéos restent stockées chez les utilisateurs qui les ont téléchargées, ce qui permet de partager les vidéos en utilisant moins de bandes passantes. Les utilisateurs peuvent également créer des groupes pour partager des vidéos avec des personnes ayant des intérêts similaires. Et donc, en tant que créateur de contenu, en utilisant Peertube, il est possible de contourner les plateformes centralisées telles que YouTube. Cependant, cela présente des inconvénients importants, tels que des barrières à l'entrée pour les utilisateurs qui ne sont pas initiés aux technologies utilisées. Par exemple, il est nécessaire de rejoindre donc une instance de Peertube pour pouvoir utiliser la plateforme, ce qui peut être complexe pour certains utilisateurs. De plus, en raison de la capacité physique de stockage limitée de Peertube, par rapport à celle de Google, la quantité de contenu que chaque utilisateur peut publier est généralement moins importante que sur les plateformes grand public comme YouTube. Cela peut avoir un impact sur la visibilité des contenus publiés étant donné que la communauté sur PerTube est plus restreinte et moins active qu'une plateforme grand public. Il y a également des fonctionnalités telles que les transcriptions qui permettent aux personnes malentendantes de lire le contenu de la vidéo qui ne sont pas disponibles sur PerTube. En somme, Utiliser Pertube peut être une alternative intéressante pour certains utilisateurs, mais il est important de prendre en compte les limitations techniques et les barrières à l'entrée avant de s'engager dans cette démarche. Un autre aspect qui peut rebuter est la monétisation. De nombreux créateurs de contenu ont quitté leur travail afin de se mettre à temps plein dans la création de vidéos sur Internet, grâce aux revenus engendrés par la publicité sur YouTube. La plateforme rémunère les vidéastes selon les pubs affichées avant, pendant et après la vidéo et le prix par vue est différent pour chaque créateur, il est calculé selon un score déterminé pour les annonceurs. C'est une source de revenus principale pour les petits créateurs mais qui devient secondaire quand le créateur peut compter sur une grosse communauté et alors réaliser des partenariats directement rémunérés avec des marques où là, le nombre de vues engendrées est un facteur important de la réussite ou non de l'opération. Cependant, la plateforme de vidéos en ligne de Google semble avoir renforcé sa fonction de reconnaissance vocale en janvier 2023, pénalisant les créateurs qui choisissent d'utiliser un langage grossier. Le créateur de contenu spécialisé dans le jeu vidéo, Terracid, de la chaîne YouTube aux 2,5 millions d'abonnés Monkey Studio, indique que la démonétisation des vidéos de la nouvelle règle de YouTube serait rétroactive et démonétiserait même les vieilles vidéos postées il y a plus de deux ans. Même si de nombreux vidéastes se plaignent de la démonétisation de leurs vidéos par YouTube, son alternative n'a pas de gestion native de la monétisation celle-ci fonctionne avec l'ajout d'une extension qui se voit être limitée aux vues directes d'une instance. Au lieu de ça, Peertube mise sur la communauté en mettant en avant l'action de don des utilisateurs envers le vidéaste. Dans l'idée d'être décentralisé et proposer un financement en crypto-monnaie, il existe la plateforme Odyssey créée en 2020 qui est un site d'hébergement de vidéos dont le fonctionnement est fondé sur une chaîne de blog qui permet d'être rémunéré en crypto-monnaie LBC, sans avoir recours à des annonceurs ou des publicités. Cependant, le site dispose également de règles plus souples que Vimeo ou YouTube en matière de modération et sur les contenus qui y sont autorisés. Ce qui découle que cette moindre modération évite la censure, mais en autorisant les utilisateurs à mettre en ligne plus facilement des vidéos controversées voire complotistes, Odyssey devient un support important pour la désinformation, notamment en France. En outre, il existe également des limitations en matière de monétisation, bien que certains créateurs aient fait valoir les avantages d'une communauté de dons de leurs utilisateurs. J'ai rejoint une instance Peertube, appelée Orion Hub, qui propose 50Go de stockage et permet de synchroniser ma chaîne YouTube pour importer facilement mes vidéos. Elle est proposée par un développeur passionné de l'informatique en quête du web 3.0, Tommy, et est associée à une entreprise de location de serveurs pour les contenus vidéoludiques qui est située au Canada. Actuellement, je diffuse mes podcasts via Encore, une plateforme qui a été rachetée par Spotify. Elle me permet de distribuer mon contenu sur les plateformes d'écoute les plus populaires en quelques clics et héberger un contenu illimité gratuitement. Le système est simple d'utilisation et esthétique mais les propriétés de Spotify. En cherchant des alternatives libres et open source, j'ai découvert Castopod, une plateforme française. Cependant, je ne dispose pas assez d'informations sur la possibilité de synchroniser tous mes flux RSS, un format de fichier automatique lié aux mises à jour d'un site web. Je crains de perdre l'option vidéo de Spotify qui me permet de publier des vidéos directement sur la plateforme, mais en contrepartie, Castopod me permet de créer directement une fédération compatible avec Mastodon et propose une option de transcription 2.0 qui pourra être publiée sur le site rencontre-alex.fr Et donc après une réflexion approfondie, je pense passer à cette plateforme pour partager mon contenu. Nous avons donc vu les différentes alternatives possibles pour les différentes étapes de ma création en passant au début par le traitement texte qui me permet d'écrire mes vidéos Ensuite par le dessin vectoriel qui permet du coup de réaliser les covers nous avons pu voir une nouvelle manière de distribuer les podcasts mais je réalise également un montage et celui-ci va nous amener donc vers le dernier point, le troisième de, ce, de cette partie consacrée au montage. Actuellement j'utilise After Effects pour monter mes vidéos. C'est un logiciel que j'ai appris à utiliser en cours et que j'utilise également dans mon travail. J'ai cherché des alternatives mais celle ci se rapproche plus de l'édition vidéo que du motion design. J'ai d'abord testé Natron qui remplace le système de calque par un système de nœuds similaire à celui de Blender. Cette approche m'a plu mais malheureusement le logiciel était instable et impossible à utiliser de manière efficace. J'ai ensuite essayé Synfig Studio mais la perte de la possibilité de modifier les courbes d'animation a été un obstacle important le logiciel étant plus axé sur l'animation que sur le motion en lui-même. Enfin, j'ai téléchargé Caden Live qui me semblait prometteur, mais un bug m'empêchait d'écouter le son sans bruit de fond. J'ai trouvé quelqu'un sur YouTube qui a rencontré le même problème il y a 3 ans et qui proposait de télécharger une ancienne version. J'ai suivi cette suggestion, mais malheureusement les versions les plus récentes de 2020 étaient trop anciennes et les autres continuaient à présenter ce bug. Je me suis alors dit que je devais continuer à monter sans son, mais après quelques heures de montage, j'ai commencé à apprendre en main le logiciel, à apprendre des raccourcis clavier, mais un problème avec les calques m'a empêché d'animer correctement mes déplacements. Le temps de rendre mon mémoire approche et je n'ai plus beaucoup de temps. Si vous écoutez actuellement, c'est que celui-ci est fini. C'est avec un immense regret et après une période de réflexion que j'ai décidé de poursuivre mon montage sur After Effects. Les options de visualisation du son, les calques et l'éditeur de graphes sont essentielles pour moi et j'ai ressenti un soulagement en retrouvant ces fonctionnalités. Cela n'a pas été faute d'avoir essayé, mais pour cette occasion, utiliser un autre logiciel aurait été contre-productif et aurait nuit à mon message. Cependant, j'ai pu découvrir les avantages et les inconvénients des logiciels libres et open source par moi-même. Et c'est ce qui est le plus important. En résumé, j'ai testé différents logiciels open source pour monter mes vidéos, mais j'ai finalement choisi de continuer à utiliser After Effects pour son efficacité et ses fonctionnalités essentielles. Cependant, j'ai pris conscience des avantages et inconvénients des logiciels libres et open source, et cette expérience sera utile pour mes prochains projets. Et nous verrons ensemble la suite et la fin de ce mémoire dans ma conclusion qui sera donc le prochain épisode, l'épisode 6.